J'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne qui est dédiée au crossfit comme vous le savez déjà Bienvenue chez moi, bienvenue dans mon petit appartement à Paris J'espère que vous allez bien, j'espère que votre confinement se passe bien Alors le mien ça va, le mien ça va, ça va très très bien Pendant un bon gros moment j'étais chez mon papa euh, parce qu'il euh, y a des enfants là-bas et que ma belle-mère travaillait, donc il fallait que je les garde. Et là, je suis rentrée chez moi, euh, en tout cas euh, pour l'instant, je suis chez moi. Et moi, je vis dans un petit appartement. Il faut savoir que euh, à Paris ça coûte cher, donc on n'a pas forcément tous les moyens de se payer un 70 mètres carrés, c'est pas forcément mon cas. Donc je vis dans un petit. Euh, un... Petit, 27 mètres carrés Et euh, du coup, euh, c'est un peu la galère J'avoue que c'est un peu la galère pour s'entraîner C'est pas forcément ce qu'il y a de plus euh, De plus euh, cool euh, Ça laisse pas beaucoup de liberté Et, et puis de toute façon... Euh, voilà la motivation elle est pas forcément toujours là Donc c'est pas évident Je sais pas comment vous, vous vous percevez ça en tant que sportif En tant que débutant, en tant que crossfitter, En tant que crossfitter athlète Du coup n'hésitez pas à me mettre en commentaire Comment vous vivez un peu ça Est-ce que, est que vous arrivez à vous entraîner Est-ce que vous arrivez à vous motiver tous les jours Est-ce que voilà tout ça hein. Dites-moi en commentaire euh, comment ça se passe pour vous Je sais qu'il y en a qui ont acheté des barres Qui ont acheté des poids Qui ont acheté des, des trucs de ouf et tout euh, Moi personnellement j'ai fait le choix de pas, de pas acheter De matos alors à part un alter mais j'ai fait le choix de pas acheter de matos, de pas acheter de bar, même, même chez mon père et tout. Parce que, parce que voilà, pour moi c'est. Euh, je sais pas comment vous expliquer ça sans en éreinter quelques-uns. Pour moi, ça reste un petit. Enfin. Euh, pour moi, c'est un caprice en fait. C'est un caprice. Je me dis que la situation elle est comme ça et je suis pas athlète et je vis pas du sport. Enfin je vis pas du sport, j'entends de la compétition. Hein. Donc je ne me sens pas forcément le devoir d'acheter une barre à 500 euros avec des poids qui vont vrai. Que maintenant, chacun, chacun fait comme il veut. Et moi, c'est vrai que j'ai fait le choix de ne pas dépenser d'argent pour ça. Et je ne le regrette pas du tout. Je fais un sport qui est, que j'adore et qui prône encore une fois l'adaptabilité. Donc du coup, je me suis adaptée comme j'ai pu. J'ai transformé mes training. Alors certes, je fais plus de clean à 95 kg. Mais bah voilà, je fais de l'haltère, je fais du poids de corps, je fais de la gym. et puis et puis voilà, et puis quand la salle va réouvrir, et on se remettra au bar, on se remettra à la gym, on se remettra au muscle up Et voilà, et on va pleurer <rire> On va pleurer on va pleurer quand on va voir qu'on a perdu 15 fucking kilos sur nos bars, mais bon, c'est le jeu, c'est le jeu, c'est le jeu, il faut, il faut faire avec, et puis c'est comme ça, quoi. Aujourd'hui, je suis là pour vous proposer euh, trois trainings, trois trainings qui vont vous... Hey, J'ai du mal à pas dire de promo, c'est dur. Je vais vous donner une, un, des trainings qui vont vous faire du mal. Du mal psychologiquement, du mal aux muscles, du mal intérieurement, du mal à votre ego. Enfin, là, là, ils, vont vous faire, ils vont vous faire mal. Ils, vont vous ils vous permettront pas de faire des snatchs à 200 kg, mais ils vous <rire> permettront de vous évader un petit peu et pendant pas longtemps. Parce que du coup, le principe de mes workouts, là, c'est de proposer des workouts assez courts. Euh, qui vous casse euh, qui vous casseront les gueules alors là comme vous le voyez euh, j'ai pris un alter donc mon alter c'est un halter de 20 kg j'ai pris un alter et du coup ce que je vais venir faire c'est un amrap de 10 minutes un amrap c'est as many repetitions as possible donc j'ai besoin de, je dois faire le maximum de répétitions possible pendant ces 10 minutes là pour commencer j'ai 15 air squats, d'accord Donc je vais venir effectuer 15 heures squats, je descends sous la parallèle et je remonte. Euh, J'essaie de garder mes talons dans le sol et je se fort dans mes fesses pour pouvoir finir mon extension de hanche. Ensuite, j'ai euh, du dumbbell snatch avec un seul bras. Donc moi, je vais commencer au bras droit. Dumbbell snatch, ok Ça doit toucher le sol en haut, ça doit toucher le sol en bas. Et ensuite, une fois que j'ai fait le 6 dumbbell snatch, je vais me mettre au sol et je vais faire du v-up, d'accord J'en ai 15 aussi. 15 viables. Une fois que j'ai fait mes 15 viables, je me relève. Et je vais pouvoir prendre mon halter et faire aussi la même chose du dumbbell set avec mon bras droit. Utilisez bien vos hanches et tirez votre coude vers le haut. En fait, plus vous allez tirer le coude vers le haut, plus votre alter, il va monter bien vite. Et après, vous, vous aurez plus qu'à passer en dessous. Soit passer en dessous, c'est trop dur. Ou vraiment le développer vers le haut. Voilà. Donc ça, c'est mon Euh Vous êtes en capacité de faire, euh, je, euh, je sais plus... Je crois que c'est un tour euh, toutes les deux minutes à peu près, donc à peu près 5 euh, tours si vous êtes euh, bon, 5 à 6 tours. Euh, et voilà, ça c'était pour mon premier workout. Ok, mon bon. deuxième workout là c'est un complexe. Donc le but d'un complexe c'est de garder mon alter dans la main jusqu'à temps que je le termine. Je vais commencer par la main droite et ensuite la main gauche. Ce que je vais venir faire ici c'est 5 power sets. Donc je vais démarrer du sol et je vais ramener mon alter au-dessus de la tête 5 fois. Une fois que j'ai fait les 5, je vais venir me placer en position d'overhead Et je vais descendre et effectuer mon overhead Attention, l'overhead, ça reste un squat hein, Donc il faut dépasser la ligne des genoux Descendre et remonter en gardant les talons dans le sol Et finir une extension en serrant fort les fesses Une fois que j'ai fait donc, ces deux exercices sans lâcher Je vais pouvoir poser mon halter sur mon épaule Et cette fois-ci, je vais partir sur du jerk Et j'en ai cinq aussi Une fois que j'ai fait les 5 je change de main Et je effectuer la même chose de l'autre côté Dès que j'ai effectué la même chose de l'autre côté J'ai le droit de me reposer ça, je vais venir le faire 10 fois. Ne calculez pas, ne calculez pas. C'est inefficace de calculer les répétitions parce que ça ne donne que l'intention de ne pas faire le WOD Donc, règle numéro 1 en crossfit on ne compte jamais l'intégralité des répétitions. Jamais, jamais, jamais, jamais, jamais. Là, il va vous laisser de bonnes courbatures bien intenses comme il faut et vous me remercierez plus tard. Le dernier pour la fin, parce que je garde toujours le dernier pour la fin. Euh, et celui-là, vous n'avez pas du tout le kiffé. Sachez que pour toutes les personnes qui me connaissent un petit peu, euh, vous saurez que moi, il Death c'est vraiment un truc de ouf. Genre, c'est une histoire d'amour. J'adore ce genre de, de, de workout. J'adore parce que ça te repousse dans des trucs que... Même toi, des fois, tu dis mais putain, mais où est-ce que je suis allé chercher tout ça C'est un truc de vous où est-ce que je suis allé chercher tout ça Donc du coup, euh, celui-là, il devrait vous plaire ou peut-être plus vous déplaire, mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour ça. Du coup, c'est un death by. Le but d'un death c'est quoi De base, si on fait la traduction, ça veut dire jusqu'à la mort, ok En gros, c'est quoi Ça veut dire que vous avez bien souvent, c'est comme ça que ça se passe, mais il y a des, il y a des workouts qui ressemblent pas trop à ça. Mais bien souvent, on vous donne des exercices. Donc là, c'est ce que je vais vous donner. On vous donne des exercices. Le but, c'est de les enchaîner. Dans la minute, le reste du temps où vous avez fini d'enchaîner vos exercices, vous vous reposez. Donc admettons, le premier tour, vous allez faire 20 secondes à faire euh, les exercices que je vous proposais là. Ensuite, vous aurez 40 secondes de repos. Et dès que la minute 2, elle, elle commence, on recommence la même chose. Sauf que, vu que c'est un desbail, la plupart du temps, on vous rajoute des reps. Donc le but, c'est d'aller le plus loin possible, d'accord, tout en rajoutant à chaque minute des reps. À partir d'un moment ou un autre, vous ne pourrez plus tout mettre dans la minute Dès que vous ne pouvez plus tout mettre dans la minute C'est terminé pour vous, vous arrêtez Donc voilà, c'est un petit peu une course contre la montre Et aujourd'hui c'est ce que je vous propose Je vous propose un bike avec 8 lenses vers l'avant Donc 8 frontes avant okay Une fois que j'ai fait les 8 frontes avant Je vais poser mon halter Et je vais venir faire 4 squat jump Donc les squat jump, même chose Je descends en dessous les de lignes des genoux Je remonte rapidement et je pousse fort dans les jambes euh, une fois que ça c'est fait, j'attends que patiemment que ma minute se termine et je vais recommencer en refaisant 8 nudges, mais au lieu de faire 4 squad jump, je vais en faire 6. D'accord Et ainsi de suite. La minute d'après, je vais faire 8 Legis et 8 Squat Jams. Et ainsi de suite. Et mon taf à moi, ça va être d'arriver le plus loin possible. Bien évidemment, au début, c'est extrêmement facile. Et à la fin, ça commence à piquer ses sévère. Parce que quand vous avez plus de 10 secondes, vous récup et qu'il faut recommencer direct et que le cardio il est comme ça, waouh Bonne chance de suite, bonne chance. Du coup, ça c'est vraiment mon atout euh, fatal. Mon, <rire> mon atout, euh, tu sais, mon arme nucléaire. Genre, mon arme nucléaire qui fait que si celle-là je vous la mets, vous savez vous allez t'aider. Vous savez que vous avez d'aide ou qu'il y a un moment donné où votre système cardio respiratoire, il va vous dire « Allez, bye bye, ciao, tu m'as vraiment fatigué je me casse. » J'espère que ces woods vous auront, vous auront apporté quelque chose vont vous apporter quelque chose en période de confinement. Voilà, c'est toujours un plaisir de faire des petites vidéos. Si vous faites ces woods, n'hésitez pas à me le dire sur mes réseaux, sur Instagram, normalement je réponds à tout le monde. Sur Instagram, sauf ceux qui me demandent de quelle taille je chausse ou de m'envoyer des photos d'un pied. Du coup, n'hésitez pas à me suivre donc, sur Instagram, bmu.ft. Puisque ici, vous pouvez communiquer avec moi Et vous pouvez me dire ce que les WOD ont donné Si vous les avez faits Je vous invite à vous abonner En cliquant sur la petite cloche Et en cliquant sur m'abonner euh, à me suivre sur mes réseaux Tels qu'Instagram et Facebook Et à aller faire un petit tour sur mon site internet euh, Qui est euh, trop cool Qu'est-ce <rire> que moi qui les est fait Faire un petit tour sur mon site internet Pour découvrir des programmations Et notamment ma petite prod d'abdos Qui vous donneront des abdos bien saillants Je vous fais plein de gros bisous Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo Bye bye I spent my wishing well